Pour la deuxième partie, j'ouvre l'enveloppe et on y entre direct. Donc là, ça commence à se corser. Hein. Tout le monde a les étoiles. Oui, je vais reprendre où on en était. Merci. ça va être chaud chaud chaud chaud chaud chaud ah c'est le dernier tour en plus oula ça va tomber sur moi ça si ça tombe pas sur moi voilà euh... ouais, en fait je m'en fous mais du moment qu'il se passe pas une crotte euh... Du coup ça marche pas. Hein, ça a pas marché parce que Wario il a été sectionné deux fois. C'était le hasard. Voilà, C'est pas plus mal. Hein. Oh là là. C'est Wario qui est en tête. Il a deux étoiles. Il va en avoir une troisième parce qu'il a la lampe. C'est chaud chaud chaud chaud. J'en ai qu'une. Donc je suis troisième parce que j'ai moins d'argent que Yoshi. Je t'en prie Ok Bah... Ouais c'est une bonne nouvelle Enfin sans plus quoi Mais Dommage qu'il tombe pas sur la case rouge non, c'est pour voler mon étoile. Mais il est bête ou quoi Ah oui, non, ils veulent pas d'étoiles, ils veulent de l'argent. Ok. Parce que des cas, il en a pas d'étoiles. Je me demandais aussi. mais il en a plus en fait hein. des cas il en avait euh, une au, au début une fois, quand même. Bon, en tout cas interdit de voler la mienne hein. si je peux finir deuxième ce serait déjà bien euh, j'ai déjà gagné plusieurs fois hein, bien sûr hein. bon, Après, en let's play euh, ça veut pas être toujours parfait go go go go c'est moi Attendez, est-ce que, que je me remémore un peu tout ça. Où est la fameuse étoile Oh là, elle est là. Mais je suis pas loin. Ah là, bah si, je suis loin. Attendez, je suis Je suis là. Et après, il va falloir que j'aille... Euh, je sais pas, je pense que ça va faire... Oh là là, je sais pas du tout. En fait. Mais non, moi je vais par là en fait. Faut que j'aille par là. Après là. Et à cause de lui là, la, la flèche elle va là. Mais ça c'est pas très grave à la rigueur. Si c'est grave en fait. Moi je pisse comme ça. Ouais si c'est grave parce qu'après... Ah non c'est pas si grave. Mais il est tout près lui. Il va y être avant moi, il a plein de fric en plus. Ah c'est mort quoi. Oui. laissons faire le hasard. Ouais 10. Oh, J'ai chaud hein, pour la case rouge. Moi je vais faire ça, on ne sait jamais. Hein. Bon généralement on perd. Voilà. <rire> Perdu. Non bah tant pis, on va essayer. Hein. Ah ouais c'est ça, ok. Ok ok. Donc là en fait il faut juste pas se prendre euh, des boules de neige sur la tronche, tout simplement. Sinon c'est mort. Il est interdit de me viser. Oh là gagné oui super et l'argent il est que pour moi ça c'est bien donc il reste quatre tours là apparemment c'est indiqué en haut Ah oui Ah oui, bonne nouvelle ah, L'étoile lui pas sous le nez. Yes Parce que là, il était tout près. hein Nickel bon, il est pas, là il est pas très loin de moi, donc, donc il peut toujours euh, rattraper le coup. Mais... Donc, en plus, il a, il a double de moi en pièce. Attends, j'ai eu peur Il aurait pris le sa lampe, là ah oui, mais s'il prend sa lampe avant, avant même que j'arrive à, à l'étoile, bah, ça me passait sous le nez. En plus, il en a deux, wesh. Ouais. Oh là Oh là, il va nous écraser, il va nous voler des pièces. Oh non Non, non, non, non, non, non. Bah, tant pis. Hein. Là, en gros, il est en train de me voler tout, toutes les pièces que je viens de gagner au mini-jeu. C'est pas cool. Hein. Vraiment pas cool. Il va me voler l'étoile Je le sens ça Est-ce que je peux me servir de... est-ce que j'ai un champignon rose là Mais euh, Si je le prends ça va aller là Je sais pas, si.. je me rappelle plus du tout Je sais plus c'est quoi ce truc là Avec euh, Todd là le champignon là. Je sais pas si je dois tenter ou... Ouais bah allez je tente hein. De toute façon je suis obligé d'aller en haut après hein. Il faudrait que je fasse plus, plus de 3. Plus de 3 au euh, délai là. Sinon c'est moi. Mort. Ah merde, j'ai bah, eu. Bof trop tard. <rire> j'ai oublié de prendre des champignons. C'est pas grave. On va dire que c'est le destin. Ça je vais aller au magasin. Ouais mais j'ai pas beaucoup d'argent l'autre, il m'en a tué là. Je sais pas si je vais prendre quelque chose. Ouais, allez, si, je prends mes méga champi Putain, ah, je suis deg, il m'a uh, tout volé gros. Alors, attendez, je regarde Donc, le mieux, c'est d'aller tout droit, je pense Oh là, oui, mais non Je vais arriver sur le truc, là C'est pas bon du tout allez, est l'étoile, c'est mort, les gars, là Je peux pas Il me reste combien de cases, là Deux Donc, si je vais là on voit, euh, à, je sais plus à la case départ ou un truc comme ça, euh, c'est pas cool. Si je vais là, ça, ça fait quoi? Bah, je suis obligé de refaire ça. Bon, oh, bah, les oh, ouais. moi je vais faire ça. Hein voilà, je préfère avoir 6 pièces. Hein. <rire> en plus, je suis sûr que tu vas utiliser sa lampe et tout. Là, donc, euh... Babort Trevor. Oh non c'est pas le truc euh, le même mini-jeu que l'autre fois j'espère. Où j'avais pas réussi là. Ah bah si, c'est celui-là. C'est celui-là où j'avais pas réussi l'autre fois. Bon, bah là. Euh... Là ça Je J'arrive jamais à celui-là, je suis pas à l'aise dessus. je fosse dans le mur, attendez, non, je vais dans le mur En plus c'est pas si compliqué que ça C'est moi qui, n'utilise pas les bons boutons et puis voilà quoi, réfléchi pas assez Bon bah du coup, j'arrive un petit peu avancé, mieux que toi mais, là, mais c'est pas terrible quoi et c'est mort de toute façon. Ça sert plus à rien, j'abandonne. Échec et maths. C'est presque arrivé. Bon, je dis échec et mat, mais je vous rassure, je ne joue pas aux échecs, je ne sais pas y jouer. Je l'utilise comme expression. J'aime bien. Bon, par contre, ça, j'aime pas là. Ne pas voir les sous là. Hmm. Tour il reste. Voilà, oh oh, c'est moi qui appuie sur. Oh mes vas-y père. Imaginez il gagne. Ah c'est les trucs comme ça. Mais... Ah, je préfère moi. Je préfère quand c'est ça, que la boule. Bon c'est bon, pas de panique là, quoi, il a pas eu. Je fais yahoo parce que je suis content que tu pas réussi Yahoo Yahoo Yahoo Je fais un petit peu euh, le Michael Jackson ça sert à rien ce qu'il fait ça sert à rien du tout parce qu'en fait les champignons roses ben c'est pour passer euh, les obstacles euh, les petits ponts euh, marrons Donc ça sert à rien du tout, parce que... enfin, je trouve ça ridicule bah voilà je m'en doutais qu'il allait l'utiliser donc c'est pour ça que, que ça m'embêtait pas trop tout à l'heure parce que bon bah du coup le fait son troisième hein. voilà, en trois tours c'est mort on l'aura pas Vas-y aplati le et prends lui toutes ses étoiles, donnez-moi, je préfère ça. <rire> ah, ah. ah, Je suis méchant des fois. Bah oui, maintenant il y a assez de fric, hein. il m'a volé euh, mes 10 pièces tout à l'heure en m'écrasant. Puis 10 pièces à l'autre aussi, là, Yoshi. Je fais Yaku, mais en fait je suis pas content. Là. Oh là eh ben, Je suis tout près de l'étoile Le problème c'est que Attendez on va, on va voir après quand ce sera mon tour hein. Ah un mini jeu encore Il y a un mini jeu et après c'est mon tour Et après il y a encore un mini jeu Ah oui mais hey, J'ai deux pièces moi là hein. On va essayer de se concentrer sur le mini-jume, donc ouais ça je m'en souviens, en gros faut pas trop dépasser la ligne, après pour ceux qu'on juge, parce que vous savez, il faut arriver le premier aussi, bien sûr. La boucle, c'est ce qui est le plus dur. J'espère que c'est bon, que c'est moi qui gagne. Oh. ma boucle, c'est pas terrible ah, je suis dernier. Oh là là, je suis deg J'y arrivais bien pourtant ce truc là d'habitude. Ah je suis dernier carrément. Oh ah, j'ai encore perdu 10 pièces pour rien. Ah, C'est la faute de Wario encore. Wario il m'embête. Depuis le début. Je suis tout près de l'étoile les gars, j'ai pas l'argent. Comment je suis dégueu Là, je vais utiliser mon petit champignon là, parce que si je, si je fais un ou deux, je vais être sur les cases bleues, je vais gagner 6 pièces. Après, il y aura un mini-jeu si je gagne. Bah ouais, mais ça, ça me fera toujours pas assez de pièces parce que je crois que j'en aura 18 du coup. <rire> Alors, faudrait que je fasse, faudrait que je fasse un pour arriver là. Attendez. mais non, puisque de toute façon, je suis obligé d'aller là. Faut que je refasse le tour. Ah oui, donc non. Parce que moi, j'ai pas regardé les flèches, je suis obligé d'aller en bas. Et lui, pareil, il va arriver là, il va aller en bas. Ok. Et je regarde ici. Oh là. Ok. Je regarde s'il y a quelqu'un par là. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Bah je mon champignon. Hein. Alors comment je fais pour le prendre déjà Ah je, je sais plus comment je fais pour prendre mon objet. Ah c'est là. Vous tombez. Ouais, euh, On va faire ça comme ça, on va tenter. Hein. Ah et puis il reste plus que deux tours, il me semble. Oh c'est chaud. D'ici bien ça. Ouais, ça va. Non Ouf Ah j'ai pas déjà j'allais trop vite sur la case rouge Il <rire> a pas été, là, hein, les mauvaises choses là Parachute sensationnel. Ouais je vois c'est quoi ça En gros faut pas... Euh, faut pas se faire éclater euh, le ballon, tout simplement bon. okay. Ah oui, puis il y en a un où c'est dans les airs... Et celui-là c'est dans l'eau, ok mais il y en a un ou c'est dans les airs aussi où il y a des abeilles et tout là. Bon on l'a pas encore eu celui-là, on aura peut-être pour l'eau. Ça hein. sera peut-être pour un autre oula. On en fera d'autres hein, bien sûr. Ah il faut lui ramasser les pièces aussi. Oula C'est cool Oh la vache oh, De peu hein. On est à 18 ils ont 17 Mais en fait tout le monde a gagné en fait Parce que tout le monde est content là ah oui, d'accord, j'ai compris. On a gagné ce qu'on a gagné. Ok. Bah, du coup, j'ai assez, assez de pièces pour l'étoile maintenant. Ça, c'est bien. J'y croyais pas trop. Donc, deux tours. Faut, faut que j'essaie quand même de la choper. Hein. Bah, lui, c'est pareil. Il est bête. Il, est, il utilise son champignon rose là. là. Il sert à rien. Là. pour tomber sur la sur la bombe <rire> c'était peut-être ce qu'il voulait. bon du coup on a un mini jeu supplémentaire à cause de yoshi ou grâce à yoshi je sais pas <rire> parce que là du coup euh, tout dépend si on gagne ou quoi Attends, ouais, quand même j'ai plus assez pour l'étoile maintenant alors j'ai hâte de gagner hein. voilà. c'est pas facile en plus. il aurait pris l'autre là avec les poissons là, la pêche là ça aurait été pire Jamais celui là. Allez, go. Donc là en fait le but du jeu, si vous je suis bien, il ne faut pas tomber de trop et arriver le premier. faut éviter de tomber. Il faut arriver le premier, plus possible. suivre les flèches. Oh là là. Très bien, la chute. tombé zéro fois j'y suis oh je suis tombé deux fois et j'y suis avant eux j'ai réussi à l'être arriver avant eux c'était chaud il y a la caméra qui a coupé un petit peu hein. du coup, il manque je pense quelques secondes et là je pouvais pas m'en occuper parce que j'étais en pleine action j'aurais perdu sinon premier ouais on va aller sous sous des fois il y a une petite bombe qui passe en dessous là il te redonne une pièce mais là il n'y a pas eu bon bah là pour le coup j'ai plus d'argent que tout à l'heure j'avais 26 pièces maintenant je suis à 62 oh, putain, 19 Oh bah de toute façon euh... Il fait le tour, en... pas de panique. Comme ça, il écrase personne. Bon, en tout cas, c'est sûr que c'est Wario qui est en tête, là. C'est le dernier tour, en plus. Donc, euh... donc on va pas pouvoir le rattraper, ça c'est sûr. Bah non, son, son champignon rose, il aurait fallu qu'il l'utilise à la case précédente, en fait, pour faire le mini-jeu. Enfin, euh, je sais pas si c'est vraiment un Mais, le magasin où il y a Todd là, le champignon. <rire> J'appelle le champignon. <rire> Parce que tout le monde ne connaît pas Todd, hein. Alors, ça y est, moi Ok. 10. Ah, c'est bien ça. Oui, et je veux gagner cette fois, merci. Bon, de toute façon, je ne peux pas... Euh... Ah si, il me pique quand même 5 pièces quand je fais ça. C'est pas cool. Bon, laquelle Allez. <rire> ah, on a perdu. Ah non, moi, moi je ne gagne jamais au loto. Hein. Jamais, jamais, jamais, jamais. Que ce soit dans les jeux ou dans la vraie vie... Bon il m'est déjà arrivé d'avoir gagné dans le jeu quand même Ou le taux là Mais euh, très peu voilà, genre, Si j'avais su j'aurais gardé mes 5 pièces Bon de toute façon j'ai assez pour l'étoile Alors par contre hey, attendez je sais plus c'est le dernier tour là Je sais plus Non c'est après le dernier tour parce que normalement, on n'a pas le droit d'acheter des, des objets au dernier tour. Donc là, ça doit être le deuxième tour. Euh, bah oui, bah, obligé, hein, je prends ça. Hein. J'aurai encore assez pour. Euh... Ouais, allez, c'est bon. Je Du coup, euh, je me serais pas servi de mon champignon. Bah oui, je vais là. Hein. Je suis tout prêt. Ah mais oui mais... Ah oh merde j'ai fait une connerie. Parce que je suis à côté de l'étoile et j'ai pris un truc pour voler là. Et je pourrais pas faire les deux... Je pourrais pas faire les deux en même temps là, c'est pas possible. Quoique... Bon on verra. J'ai peut-être fait une connerie, je sais pas, on verra. Une connerie ou pas ouais. là, on va faut qu'on se mette d'accord les gueules wario t'es mal placé ils nous embête non mais <rire> faut qu'on soit tous réunis là les trois là non mais ils sont trop bêtes ils sont trop bêtes il va pas tomber comme ça sinon ouais mort. Ils sont trop bêtes euh, mes camarades. Il euh. faut se regrouper pour les faire tomber. Voilà Vous avez rien dans la cervelle, hein mm. Il y a 72 pièces en plus maintenant. C'est pas mérité. Donc là c'est le dernier tour. Ouais, last, last turn ouais ça doit être le dernier tour ça ouais parce que les le dernier tour on a plus le droit d'aller dans les boutiques et là ça a été le cas donc c'est bien le dernier tour donc j'espère que ça va bien se passer <rire> pour moi En fait je, peux, je pense que je peux gagner contre Wario si je peux utiliser ma boule et avoir l'étoile deux fois hein, du coup, c'est possible normalement, on verra, plus gagner le mini jeu après sinon euh, j'aurai plus assez d'argent euh, pour, euh, je serai pas premier, mais sinon ouais, il y a des petite possibilité, on va voir, si je gagne tout là c'est bon, normalement, Alors, on va voir, Fais un pergo pour faire un seul boulot Et normalement je pourrais avancer après hein, Je pense, j'espère Ah mince, je pensais que je pouvais... Ah oui mais là j'ai pas assez de fric Bah du coup je vais voler des pièces, hein, j'ai pas le choix Parce que sinon pour l'étoile c'est 50 J'ai pas Et euh, je suis juste à côté de l'étoile donc je vois pas l'intérêt donc non on sera pas premier ça c'est clair donc je vaux les pièces à Yoshi du coup parce que c'est lui qui, qui en a le plus donne tout hein t'es 73 pièces hein ils vont pas me donner les 73 23 pièces et tout euh, sachant que je l'ai payé combien le la boule là je m'en rappelle plus ah je m'en rappelle plus ça se trouve c'est pas valable du tout. Je croyais que la boule je l'ai acheté plus cher. Alors faut surtout pas que je fasse un. Sinon. Sinon c'est sûr que je te. c'est mort. Ah j'ai chions là les gars. Faut pas faire un mais pas du tout quoi. Si... <rire> j'ai peur. Au score. Faut se lancer. C'est bon on l'a pas. Ouf. Ouf J'ai une deuxième étoile. Bon comme je disais par contre hein, on sera on sera pas premier parce que la euh, Wario qui est en tête comme c'est le dernier tour euh, je peux pas euh, je peux pas rattraper le coup là mais, ok il l'a mis là Euh ouais je sais pas ce que je peux faire euh, exactement là c'est le dernier tour mais je peux y aller apparemment je peux voler des pièces. Ah c'est dommage que j'ai pas assez de sous, j'aurais pu voler une étoile encore. C'est chaud, c'est décevant. J'aurais pu... Donc je veux des pièces encore. Je, je paye 5 pièces pour en avoir plus, donc c'est valable normalement. On va encore choisir le, le pro hein. Allez, le plus possible. Tout si possible, c'est mieux. 21, c'est tout Bon du coup j'en ai gagné 16. Bon, c'est valable voilà, quand même. Mieux vaut prendre que le laisser. Hum. Euh, si je fais les montagnes russes, ça va me faire quoi ça moi bon, ça sert à rien hein Ah je sais pas Parce que il me restait combien là De cases 3 je crois Bon allez je prends le Je le prends <rire> Parce que là je risque de tomber sur Les cases champignons Point d'interrogation tout ça Ah oui non mais faut que je paye Ah oui bah non merci alors Non merci en fait ça aurait été gratuit encore, ok. Ah bah là c'est gratuit du coup. <rire> ouais, j'ai bien fait de pas accepter. C'est moi. Bon, hein. Et j'ai ces pièces supplémentaires. Non même pas. Oh. <rire> ah ça c'est pas cool. On va tant bien. Hein. Bon, ce serait mieux que je gagne mon jeu là aussi x2 en plus ça arrive quoi allez viens, viens. Que arrive bien que j'arrive bien s'il vous plaît aussi oh non pas de la pêche oh non tout sauf ça c'est oh, pas vrai ah, j'ai pas de peau bon, après c'est cette pêche là c'est pas la même que, que l'autre là mais généralement j'y arrive pas trop non plus à ça donc. Ouais. Bon. Oh. Ok. C'est pas, pas facile ça je trouve qu'on Putain Wario là tu fais peur aux poissons là. Non pas Wario, au déca je voulais dire. Je suis fond J'arrive pas à en attraper en bon, après, il est avec moi, là. Il eh, faut pas qu'il gagne les, bleu, les bleus, là. Parce que Wario, il a deux étoiles. Euh, trois étoiles. Donc, non. Pitié. J'arrive pas à en attraper. J'en ai zéro. Gros boulet. Allez Vite Il nous en manque euh, deux, 1. Ah oh, mince Il nous en manque un. Ah, oh, je suis deg. Bon, après, regardez les résultats. Donc Wario est premier, super. Euh, moi, je suis... Deuxième parce que j'ai deux, deux étoiles Donc je suis deuxième normalement C'est bon Bon ça va c'est pas Ça aurait pu être pierre Ça aurait pu être mieux aussi mais ça aurait pu être pierre J'aurais pu être troisième, quatrième C'est normalement je suis deuxième Bien joué voici maintenant les résultats Et ouais Pièce. Ouais, bah il en a juste deux de plus que moi. Hein. Euh, L'étoile est accordée à moi. Ah, il m'en donne une troisième. C'est vrai qu'il y a un moment où il y a un hasard, il me semble. Ouais, je vais peut-être être premier. Hein. Étoile pièce. Bah c'est Yoshi, il en a deux plus que moi. Pff, je me dégoûte. Eh hey, mais pourquoi ils ont choisi Wario Il en a pas autant lui. Ah oh, figuré, ça lui en fait 4 étoiles. On va bah, derrière, je suis derrière. Je suis deuxième là pour le... encore. Hein C'est quoi ce bordel et moi alors à Sniff <rire> oh. Bah du coup il y en a 5 maintenant Wario, euh, c'est quoi ce bordel Bah non, bah là je vais être troisième maintenant du coup, euh, c'est quoi ça Bah là je vais être troisième au lieu de 2 maintenant bon, on va voir hein. Mais là à mon avis, euh, vu ce qui vient de se passer euh... <rire> Voilà, je suis troisième parce que j'ai qu une, une seule plateforme. Normalement j'aurais dû être deuxième, mais comme il s'est passé euh, le truc du hasard là où c'est pas tombé sur moi, ben bah, voilà. Oh la pousse de Wario. Là. Je suis deuxième comme un ah non troisième. Ah bah oui, non, c'est parce que sur l'autre euh, sauvegarde, j'avais le personnage Yoshi, c'est pour ça que je dis ça. Donc, non, non, je devrais être deuxième, mais je suis troisième à cause du truc du hasard qui m'a pas donné de la chance du tout. Ah, je suis pas, je suis pas, je suis pas content, je suis deck Donc, voilà pour le résultat. Donc, on va se retrouver pour euh, un prochain défi, on va dire mais pas euh, sur les plateformes de Todd on ira on ira chez euh, je sais pas je sais pas son nom donc je vais l'appeler le pain d'épices <rire> le pain d'épices en fait c'est celui qui a le chapeau rose à côté des du résultat là je sais pas si vous voyez hein j'appelle le pain d'épices avec le chapeau rose là voilà donc on prendra ça et puis après on fera d'autres euh... d'autres options aussi bien sûr bah il est en train de courir <rire> bon comme ça vous l'avez repéré donc bah voilà on va se quitter là pour euh, ce let's play j'espère que vous aurez aimé et que vous n'êtes pas trop déçu euh, du coup euh, du résultat final <rire> j'ai pas réussi à être premier là et puis bah on se vengera à, à la prochaine partie allez bye tout le monde salut